Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, du nouveau dans l'histoire concernant le président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette, vous ne savez pas ce qui s'est passé Mais il y faut Jesse Soko qui va venir et qui va vous raconter ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, lors d'une interview accordée à une chaîne qu'on ne va pas citer parce qu'ici, on ne fait pas de promo, à part si tu payes Excusez-moi, mais lors d'une interview, euh, on a pu voir Noël Legrette, complètement partir en vrille, on lui a juste posé une question concernant Zinedine Zidane, il a expliqué de manière assez violente virulente, et nous nous n'avons pas compris, nous pensions que Zinedine Zidane était la personnalité préférée des français, en tout cas dans le top 3, et que ça concernait tous les français, mais apparemment Noël Le Negret lui, il n'aime pas Zidane non non non, alors là Noël Negret ne porte pas Zinedine Zidane dans son cœur. on a pu le constater parce qu'on lui a demandé, alors Qu'est-ce que vous pensez de Zinedine Zidane qui pourrait aller euh, euh, être l'entraîneur d'une nouvelle équipe Il a dit Moi, Zinedine Zidane, j'en ai rien à secouer. Zinedine Zidane, il peut faire ce qu'il veut, il peut aller là-bas, il peut aller là-bas. Euh, franchement, euh, voilà, euh, je n'ai rien à foutre, quoi. Et après, on lui a demandé Mais euh, vous avez eu un contact avec lui Il a dit Bah, euh, quand même pas, quand même. Euh, moi, euh, même si Zinedine Zidane m'aurait appelé, euh, j'aurais jamais décroché. Donc, euh, on a pu constater euh, une haine. Euh, non expliqué de la part de Noël Legrette, ce qui a euh, déclenché un déferlement euh, de réaction euh, parmi les Français. On a pu voir des célébrités de tous bords prendre la défense de Zinedine Zidane et surtout, on a vu un tweet de Kylian Mbappé qui a largement fait la différence. Kylian Mbappé a dit, je cite, « On ne touche pas à Zinedine Zidane, Zinedine Zidane, c'est la France ». Oh là là là là Et qu'est-ce qu'on a pu constater après ce tweet On a pu voir que toutes les casseroles de Noël Legret ont commencé à sortir. Donc je me demande, qui est le président de la République française Est-ce qu'il est Mbappé Parce que quand il voulait partir au Real Madrid, et que Manuel Macron il est parti le voir, et qu'il lui a dit, s'il te plaît, reste Et qu'il est resté, peut-être que Kix lui a dit, bon, c'est moi le président maintenant parce que là, j'ai pu remarquer que franchement, euh, je me fais beaucoup moins contrôler. Alors là, euh, donc je tiens à dire qu'on a pu constater que, bah, en tout cas, euh, lorsque les célébrités se mettent à tous à parler d'une chose, eh bien il y a des actions qui commencent à se faire. Parce que là, mesdames et messieurs, le fait que tout le monde ait commencé à critiquer Noël Legret, les grandes instances commencent à se bouger donc je me pose vraiment la question, qui est-ce qui dirige la France Ne serait-ce pas notre petit Kix, pépite Parce qu'après ce tweet, on a pu voir la ministre des Sports commencer à dire non « Non On ne fait pas ça !» Emmanuel Macron qui commence à envoyer des messages. « Oh là là Qui est le président ?» Non, mais en tout cas, franchement, c'est une bonne chose. Euh, en tout cas, en plus, Noël Le Graët, euh, on ne va pas se mentir, il trempe dans des histoires absolument dégueulasse. Et Kix, depuis qu'il a joué en Euro, et je ne sais pas avant ce qui s'est passé, mais il a déjà fait une sortie publique contre Noël. On se souvient. Vous vous souvenez Donc peut-être que Kix est dans, un, dans une mission absolument, comment dire, chevaleresque. Hein Même Batman ne fait pas ça. Tu vois ce que je veux dire Batman, lui là, tu l'as déjà vu tweeter en mode public Ouais, j'arrive ce soir. Non Batman, il met une cape. Il met un masque. Et puis, il et puis, il puis frappe les gens. Hein Alors qu'il est milliardaire. Il pourrait tout faire. Tu vois Alors que Kix, il, il pense qu'il Coronaise. Alors là, mesdames et messieurs, je tiens à dire. Hein. Là, euh, Kylian Mbappé, il va falloir lui donner le brassard. Il y a carrément. Didier Deschamps, son contrat a été remis en question. Mais vous vous rendez pas compte de comment Kix a le bras long Kylian Mbappé Non, non, non Président de la République euh, Ça y est, c'est officiel. Voilà, donc euh, après, je pense qu'il y a des, certaines questions sur lesquelles il n'a pas pu... Euh, voilà, il ne peut pas tout faire non plus, parce qu'après, j'ai vu des gens... Ouais, Kylian Mbappé, est-ce que tu peux pas faire un truc sur le climat Alors que, mesdames et messieurs, moi, je commence à me documenter, là. Hein Vous savez que juste les tomates fabriquées en France pendant l'hiver, hein, ça... Alors, alors, alors, bon, alors attendez-vous, les climateurs. J'arrive. J'arrive. Vous allez voir ce que je vais vous raconter là.